Vous pensez que rien que par la prière, tu as Oh, il y a un instant, ça le combat politique pesant à quatre. Ça combat parce que vous voulez redresser les normes, vous voulez rétablir les fondements. Ce que tu élève en dignité, c'est celui qui veut être grand parmi vous. Soit serviteur, serviteur. de C'est-à-dire, ils sont connus à la motoye du Bosso, motoye mon néné l'amboka pour une fois à la motoye qu'on sale la balle tout ça. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler... Parce qu'on ne lui donne pas l'occasion de travailler... Alors qu'il est qualifié divinement pour ça... Aujourd'hui, aujourd nous vivons ce que nous vivons... Parce que nous croyons que tout le monde peut devenir ce que tout le monde peut faire... Non, mm. c'est impossible... C'est ici que l'opportunisme est aussi là... tu as des comptes à rendre à Dieu... Mm. Hey, aujourd'hui, les gens n'ont pas de comptes à rendre à Dieu... Pour dire Des événements qui précèdent le coucher du soleil... Soit mené de main de Dieu souverainement. Tout sera au contrôle. De manière à ce que tout le là opportuniste, là-bas opportuniste mais quand tu es une église. Tu es un homme qui m'a dit qu'il n'y a Et le hum. résultat, c'est que marqué Il y a quelqu'un qui a dit que le frère Alain Moulotte était dans le monde des occultistes pour bien composer, il doit aller consulter les magiciens. Est-ce qu'il confirme ça à la télévision un les gars qui vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mon bonheur c'est de servir avec fidélité mon Dieu. c'est notre champ de victoire. On a sala mais sala pas sala Je pense que ceux qui pensent que de la commission ce la commission de la commission de la commission de la commission de la commission de la commission de la commission on va parler dans le livre, dans le troisième chapitre, euh, « Le mandat politique, un apostolat ». Ça, c'est le troisième chapitre, la semi-phrase Oyo. « Dès que le Seigneur prendra les affaires de la République en main, nous serons heureux de constater la fin de l'opportunisme, de l'improvisation, de l'arbitraire. On n'exercera plus la politique parce qu'on l'aura décidé, mais parce que Dieu l'aura voulu. » C'est trop fort cette déclaration. Oui, je pense qu'on devra apprendre à faire ce pourquoi on a été créé et introduit sur la terre. C'est-à-dire, vous avez une destinée qui est le résultat de la pensée de Dieu pour vous personnellement. La Bible dit que Dieu a prévu des bonnes choses pour que nous puissions les accomplir. Si vous voulez réussir, faites ce que vous devez faire selon la mesure de la grâce que Dieu vous a donnée. Nous allons travailler selon la mesure de la grâce. Il y a des gens. On ne peut pas s'improviser. Aujourd'hui, aujourd nous vivons ce que nous vivons parce que nous croyons que tout le monde peut devenir ce que tout le monde peut faire. Non, mm. c'est impossible. C'est ici que l'opportunisme est aussi là. Selon le profil, il y a. Vous savez, quand vous travaillez parce que Dieu vous a qualifié de faire ce travail, le produit s'appelle excellence. Quand vous travaillez selon ce que Dieu vous a dit de faire sur la terre aux à na perfection et zolandaion, les résultats se verront Donc, calmement, chacun se mettra à sa place Même celui qui s'était mis à côté, il se rendra compte que là, ce n'est pas ma place Le hum. jour où Jésus a 12 ans été dans le temple hum. Il était assis là où il ne devait pas s'asseoir Et les docteurs qui étaient debout en Paris était debout là où il ne devait pas se mettre debout Parce que celui qui était assis devait être debout mais la Bible dit immédiatement que pendant qu'il parlait, mmh. et il parlait des choses excellentes. Qu'est-ce qui s'est passé Mise en place. C'est-à-dire C'est C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler. Parce qu'on ne lui donne pas l'occasion de travailler alors mmh. qu'il est qualifié divinement pour ça. Quand on introduit cette page, euh, mmh. il y a quelque chose qui est dit. n'a débuté quand il n'y a pas Johanna, mmh. La tâche de statuer sur la destinée de tout un peuple est une mission d'une très grande délicatesse. Mmh. On ne devait pas en principe s'improviser dans ce domaine où le choix et l'appel de Dieu confèrent une vocation particulière mmh. pour l'exercice de ses fonctions. Ce qui dit, c'est conduire les hommes par l'exercice d'un mandat politique ne serait pas du tout l'apanage d'une race d'audacieux. Il devait être conditionné par un appel, mmh. une vocation. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit et son choix est souverain. Il faut être la niveau Anna. Oui, il faut être directeur de la société, Yaza, là, parce qu'il a rempli les conditions. C'est ce que Salema imposé à Zawana, mais à rapport à inverser, rapport à tanga à Tangaboui, à renverser, vous autres amis, Aïba qui bloquant mais on l'a imposé là-bas à Poma Moussa. Début, fin de l'improvisation, fin de l'improvisation, de l'opportunisme. C'est-à-dire, à Kana qui était à Zala qui préparait Tekatina et Poissalango, mais bâti à Salango. Je vous avais donné l'exemple, il ministre de la culture, à comment tu va considérer culture, bosco vous excellence, avec les il n'a le pas compris, il a été préparé à surtout qui est il va nommer ministre de culture, il mon parce que tu m'as besoin, de excellence donc quelque part tout buka et le connait et c'est ce qui fait que le pays prospère parce que dans le respect de ce que Dieu lui a donné parce qu'il sait que ce que tu as des comptes à rendre à Dieu aujourd'hui les gens n'ont pas de comptes à rendre à Dieu pour za ah, ça, ça, euh, il n'est pas sous contrôle. Quand le fruit de l'improvisation et de l'opportunisme. Mais papa, là, là je, je suis touché encore quand tu dis que il y aurait une nouvelle génération politique. Mais au petit profil, yango. dans, le, oui, dans la page 39. Profil, il y a nouvelle génération politique. Et puis ça c'est ma préoccupation. Et puis ami y a trop yango. ma sans entrer dans le combat politique, ça c'est la question que se pose beaucoup de chrétiens. Nous n'entrons pas dans le combat politique. Vous pensez que rien que par la prière, le tu combat. Politique, en ça combat. Parce que vous voulez redresser les normes, vous voulez rétablir les fondements. Tu as un plan sur le plan politique, il y a un, il y a un plan sur le plan économique, il y a un autre.. Ça c'est un mat de fait pour un projet.. à société et un projet.. Tu ne peux pas parler du redressement d'une nation sans que fleurit politique. C'est quoi ça, cette histoire lorsque, Le profil. Lorsque vous voyez le profil, on dit d'abord, un, un, un, un vrai dirigeant politique doit être essentiellement serviteur. Un vrai dirigeant un politique, politique doit être, doit être, doit être essentiellement, essentiellement serviteur. serviteur. Pourquoi Parce que ce sont des personnes que Dieu élève comme ça en dignité. Or, il y a une parole qui accompagne ce que Dieu élève en dignité. Il dit, celui qui veut être grand. Parmi vous, sois serviteur, serviteur de Dieu. C'est-à-dire, il faut C'est pourquoi Jésus-Christ a porté le manteau de serviteur. Et a a Pour C'est-à-dire, humiliez-vous, servez les autres. Et deuxième point, toujours dans le profil de la nouvelle génération politique, mm. c'est un vrai dirigeant doit avoir une crainte vénérée de Dieu c'est-à-dire doit se soumettre à Dieu en reconnaissant sa souveraineté. Car tous, si tous sont soumis à la loi, Dieu est au-dessus de la loi, il doit faire un rêve de grandeur pour son pays, un rêve de bonheur, de justice et de paix pour son peuple. Mm. C'est ça un dirigeant, il vient avec un objectif. Un dirigeant politique, un vrai. Doit, un vrai dirigeant, un vrai, un vrai dirigeant politique, <rire> un vrai dirigeant politique doit avoir le rêve de la grandeur. Le rêve de la grandeur pour la nation. Il faut mettre un colonier, mon nez des coloya pour les cagnoses. Il doit se battre pour atteindre ses objectifs. C'est-à-dire, il vient avec un objectif. Il vient avec un programme. Il vient avec un projet qui consiste à apporter le bonheur à ceux sur qui il est établi Donc il a l'amour de la patrie C'est-à-dire un patriote qui considère les intérêts d'un seul Congolais comme prioritaire mm. C'est-à-dire, si on va le Congolais, le Congo s'arrête Il faut que... pas Un peu à l'exemple d'Israël Qui a été faire la guerre pour un seul soldat qui est arrivé. Il a dit, parce a un congolais parce qu'un Congolais mis en jeu voilà, c'est-à-dire il doit veiller à ce que le bonheur crie très fort dans l'âme. c'est comme un papa. Ce qui m'a dit, parce que l'enfant pleure. c'est sur le bonheur de son enfant. Non, le patriotisme doit crier dans son cœur. Ça doit crier très fort. C'est pour que le pays sa flamme y a patriotisme. On a perdu le patriotisme. Si on nousiter, comment est-ce que ça? C'est impossible, le caponneur, il y a un il, il y a un un bateau, a Kinshasa Kinshasa c'est-à-dire, il dit quelque chose, il fait son contraire. On ne peut pas, n'est pas, on peut pas avoir la haine ou n'est pas aimer le pays et travailler pour le pays. Mais s'il faut une parenthèse, Papa, là, euh, nous voyageons. Qu'est-ce que nous remarquons C'est que quand au bus, tous en tendance à qu'au Bayembo, quand au Togo, il y a un afflux. Tous les vols vers Kinshasa sont pleins. Alors on est, on est allé ba intérêt bat bazolo on dirait batomsu su ba koye ba valeur ambo ka savent, bah il le savent ça ça ebi ke na wana na loko wana loko zate mais on a timon dit bien dans vos quelque chose a yebi et il vient ils font ça moi je parle de personnes qui aiment le pays c'est-à-dire il n'a pas le choix il aime le pays parce qu'il est de ce pays azana ngoza na ngote parce que euh, quelque part un serviteur c'est un homme sacrifié aussi pour le bonheur des autres c'est-à-dire le Seigneur dit, cherche d'abord les intérêts des autres plutôt que ton propre intérêt. C'est un verset biblique. Ça c'est pour les personnes qui peuvent rendre les autres heureux. Qui peuvent donner le bonheur aux autres. L'amour le plus noble est celui d'un homme qui donne sa c'est que, c'est comme si j'avais trahi mes enfants. Je préfère ne pas manger pour accompagner mes enfants. Et c'est ça un dirigeant politique Un dirigeant c'est un responsable C'est comme un, un vrai papa vrai que tu as établi hum. sur les, les, les enfants qui doit conduire Un, un, un vrai voilà. un Il se soumet à la loi et hum. contraint tous ses compatriotes à le faire en vue de l'avènement d'une société de justice hum. Parce que si nous ne nous soumettons pas à la loi, nous détruisons une société de justice et il ne va pas exister et ainsi de suite, il y a des points que vous avez numérés je ne vais pas tout lire sinon les Évidemment, gens ne vont oui. pas <rire> alors il y a un encouragement qui nous vient euh, du frère Patrice Moubiaye ah bonjour mon frère. Je suis content d'avoir euh, ton coucou. Je suis très content de voir le frère Alain Moloto. Amen. Patrice Moubiyay Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse aussi ton épouse. Alléluia. Merci beaucoup frère. Patrice Moubiyay, vous êtes les bienvenus, Lobi ça va nous faire du bien demain si vraiment on te voit nous serons très contents Amen. Euh, je salue le frère Alain Moloto et les passeurs Blaise ils forment un très bon duo Amen, Amen, Amen jusqu'au ah, bout jusqu'au bout alors je crois en sa euh, révélation moi je crois euh, en sa révélation pour le Congo Car moi aussi je l'ai eu alléluia euh, de la part euh, euh, de Dieu Amen. que le Congo est la nouvelle euh, le nouvel Israël donc euh, euh, la nation que Dieu a choisi Amen. pour éclairer de nouveau le Amen. monde alléluia. Euh, frère Rufin à lui il est à Monisaba, loupa, loupa, maka, boste, kere, kama, wana, koko Frère, au 46e mois, vous avez un un peu de sang ici. Vous de sang ici. Vous un sang le avez un congoua ou un congoua nous allons nous lever contre les ennemis de la paix. Nous allons nous lever contre les ennemis de la paix. Il y a un de de il y a de au nom de jésus christ aabet. au nom de jésus christ qui n'a pas à la lona la paix que le monde ne peut pas donner la sa il y a pas de il y a pas magicien il y a pas de il y a pas de il y a pas de la paix la paix, la armée de destruction je détruit l'âme de au nom puissant de jésus la... une chose d'argent pendant que toutes ces opérations s'opèrent nous voulons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses que le Saint-Esprit prenne souverainement le contrôle de toutes les opérations devant la voix prions Seigneur au moni de conangaï congouais et à bisous au moni batam on a tous les mabon de lit et invitation donc si vous lisez ce livre moi je l'ai lu j'ai relu ce que j'ai en euh aux alikommo on a même bas sujet parce que il est un cobon de la pandemboka mais nous savons pas comment prier pour la nation mais ici où tu vas puiser et, et par exemple j'ai aimé et naba dernier chapitre on parle de la famille le plan de Dieu pour la famille moni qu'au ça la promotion il y a mariage monogamique sans quitter l'amour euh, quitter bandeau Satan a qu'au tombe là bamibeko et lobby après lobi toujours mona normal mi bah na imba liko balana comme on a normal, basi naba si ko balana, tu comment comment a normal, ko zana basi bale misato, tu comment comment a normal, ko divorcer et et et et et comme dans cent ouais bilogo n'importe comment alors donc je pense que ce qu'on lui livre, oh yo et ko salissa yo naba aspect belé, papa est-ce que tu ne penses pas peut-être que toujours dans le cadre il y a ma bonne Ponamboka euh, aussi il est temps de respons pour responsabiliser encore davantage l'Église. Parce que moi je suis convaincu qu'il est temps par euh, bah Christ de soutenir toute initiative chrétienne. Bon, je pense que l'église est contenue dans le chapitre 4 C'est-à-dire la responsabilité de l'église mmh. est, est, est, est prévue par Dieu L'église, une responsabilité Devant l'histoire pour notre pays C'est tout un chapitre mmh. Et je crois que c'est sur base de ça Que Dieu a révélé que, comment il veut Structurer son église dans notre pays mmh. Est-ce que vous savez Que là devant Les églises qui seront reconnues par l'état Seront subventionnées mmh. C'est-à-dire l'État va participer à la réalisation des programmes des églises qui seront officiellement euh, reconnues et euh, vous savez que là devant quand l'état va prendre des choses en main, il va organiser l'église personne ne viendra pasteur un matin parce qu'il a décidé de devenir un pasteur ou de commencer une église parce qu'il a décidé souverainement, ça ne va pas exister tout sera au contrôle de manière à ce que tout le monde a opportuniste, il n'y opportuniste mais quand il y une église il y a à il y a une église Hum. Et le résultat, c'est que Tu vois, a katkuna, le Seigneur a des choses qu'il veut faire terribles. Et tout le monde on a un chapitre qui concerne l'Église et sa responsabilité devant l'histoire. Merci beaucoup, dans euh, oui. quelques dernières minutes, pour répondre à ma réaction, oui. ma téléspectateur. Bonne réaction, mauvaise réaction, je poserai toutes les questions. Parce que, dans le monde, il y a question. Non, je veux poser. Toutes les questions maintenant, nous ouvrons la page Réponse, pas préoccupation, bien non. Bonjour, je m'appelle Frère Bosenga. J'ai toujours cru à l'avenir de notre pays et depuis Bruxelles, je me suis toujours dit que si Dieu me fait, me fait grâce, Papa Alain Moloto sera mon encadreur spirituel depuis Bruxelles. Maintenant que je suis ici, je veux le rencontrer. Pour savoir comment amorcer cet encadrement. Amen. Ben je le suis déjà, je suis déjà sur l'encadreur, parce que sa volonté là permet le faire qui va se déployer. Parce il y a quelqu'un, bon ça c'est trop délicat, je prends d'abord le <rire> Comment deuxième. ça trop délicat. Oui, <rire> <rire> je prends d'abord... Euh, euh, oui. Frère Alain, en rapport avec votre vision, quel est l'intérêt des dieux pour choisir la LDC surtout toutes toutes les autres nations comme Israël merci en tout cas c'est Thierry Lionel quel est l'intérêt que Dieu a de choisir la Hébreuse mais c'est une question qui restera encore une question même lorsqu'on rentre dans la parole de Dieu il est écrit Dieu fait grâce à qui fait grâce Il fait exception et qui fait il fait grâce à qui fait c'est souverainement question à pourquoi Écoutez qu'il n'a pour mais c'est parce que... On ne saura jamais dire quel est l'intérêt de Dieu non. pour que le à la tâche. tâche. Le, le problème dans tout ça, c'est que Dieu a un, un, un programme qui concerne euh, les réalisations qu'il veut faire en ce temps de la fin, comme je disais tout à l'heure, avant l'enlèvement de son église et le retour de Christ. Il y a une mise en place que le Seigneur est en train de déployer sur la terre qui fera en sorte que des événements qui précèdent le coucher du soleil soient menés de main de Dieu souverainement. Mmh. Les intérêts de Dieu, c'est pour sa gloire et c'est pour les intérêts de son royaume que Dieu a suscité. C'est pourquoi le, le programme de Dieu avec le Congo, mon frère, hein, ne concerne pas seulement ce que Dieu va faire pour nous donner le bonheur, pour nous dire là, la vie est belle, je vais, je reviens, tout ce que tu manquais de faire, tu le fais. Non c'est que Dieu veut se servir aussi de ce peuple Pour être comme un instrument entre ses mains lancer un signal très fort au reste du monde Réveiller le reste du monde dans le profond sommeil Dans lequel tous sont en train maintenant de, de, de, de, de, de ronfler Non, ce n'est pas comme ça Regardez comment les choses se passent Parce que Dieu est le maître de tout un peuple et de toute une nation J'ouvre une parenthèse en disant que Jésus-Christ A été annoncé comme la lumière des nations Aujourd'hui, on a l'impression que les nations ne veulent pas de Christ comme maître de leur vie, de leur peuple Mais ici, c'est l'exemple Voici ce qu'un pays peut être Voici ce qu'un peuple peut devenir Lorsqu'il est sous la conduite du Seigneur Donc c'est un message très fort pour amener toute chose euh, Tout le monde dans la case, tout le monde dans la bergerie Pour que le grand départ s'effectue Merci beaucoup, je pense que tu continues là frère Alain euh, la semaine prochaine, tu devras avoir le temps pour répondre à des questions comme celle-ci, frère Alain moi je pense que pour prêcher une nation, il faut commencer par prêcher ses dirigeants ah, car dans le temps des prophètes euh, c'était au roi euh, qu'ils s'adressaient afin de permettre l'accomplissement du plan de Dieu pour son peuple. Vous pouvez répondre rapidement ou prochainement Bien sûr, rapidement. Oui. Pourquoi, pourquoi prochainement Parce que vous savez, le message de l'Évangile... Jérémie et Michel, et ils t'encouragent. Merci Jérémie, merci Michel. Ils se disent, nous encourageons Papa Alain. Merci Il... beaucoup. Vous savez, le message de l'Évangile concerne tout le monde sans exception. Lorsque euh, euh, l'apôtre Paul s'est présenté devant le roi Agrippa, le roi était surpris de voir que les tentatives de Paul c'était de l'amener aussi à la foi et il avait il avait les mains liées comme ça en tant que prisonnier il dit au roi non seulement yo c'est à dire que vous deveniez aussi parce que le message de l'Évangile aujourd'hui ne peut pas dire que nous c'est tout le monde qui est concerné la Bible parle de de toutes les nations du monde, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu, tous les hommes doivent croire au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de la nouvelle génération politique, nous ne parlons pas seulement au bas-peuple qui aspire à devenir, nous parlons aussi à ceux qui exercent déjà, à ceux qui sont déjà fonctionnels. Lorsque nous disons, nous parlons de la fin de l'opportunité, de la fin de, de, de, de, de, de l'essayisme, tu vois, « Namékanal natal », ça c'est on parle aux personnes qui sont censées être des, des responsables également donc je pense que quelque part le message euh, passe à tous les niveaux la promotion est inexistante la promotion des albums est inexistante on ne voit pas la promotion on ne voit pas les frères et Clovis, on ne voit pas des gens à la télévision parler de, de, du dernier album qui est sorti ça c'est pas pour gaëlle hein? ouais, mais je pense qu'au mon unique on a bon, la promotion aux années Promotion C'est-à-dire, il faut t'indiquer Kossali. Quelqu'un dit. Je veux dire quelque chose à ceux qui me suivent. Dieu affecte toujours une vie à tout ce qu'il fait. Dieu affecte sa splendeur sur toute l'œuvre qu'il accomplit. Et il n'a pas besoin de tindikalo Parce que chaque œuvre a un langage. Amen. Si l'œuvre produite de la main de Dieu parle, on entendra on n'a pas besoin de pousser la promotion Esali... parce et que Esali... parce que produit nous d'abord produit produit il fait tambola il faut que ça promotion les gens peuvent acheter les choses qu'ils voulaient pas acheter simplement parce que promotion ezalemi mais moi j'ai l'habitude de dire il faut souvent euh, savoir Taire terre ce qu'on fait pour mieux le laisser s'exprimer je dis il faut souvent savoir terre ce qu'on qu fait pour, fait le pour mieux le laisser s'exprimer parce que chaque œuvre que Dieu accomplit parle c'est la raison pour laquelle nous sans publicité, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Et je voudrais que le tu la notre sinon oyembi soki ndenge nini au sans publicité et les gens viennent acheter la publicité, c'est pas bien. Michael Smith unis pourquoi tel pourquoi tel. Je pense que Congo oui, tu <droplets> Voilà donc Message Isabelle, nous nous excusons, ça c'est on dit qu'il y a trop de messages trop tard le même prochain. Mais il faut constituer un dossier message quand on passe comme ça à deux. Oui. Il faut toujours une rubrique hein, réponse aux questions aux préoccupations. Ce sera mieux comme ça on va prendre beaucoup de temps pour répondre. Mais il y avait une question délicate là. La question délicate, il y a quelqu'un qui a dit que le frère ou l'autre était dans le monde des occultistes. Pour bien composer, il doit aller consulter les magiciens. Est-ce qu'il confirme ça à la télévision? Mais c'est quoi ça? C'est encore ça? Parce que là, c'est blasphémé contre l'esprit. Au moment où on a créé l'Afrique du Sud, moi je suis allé pour le soin. Je suis allé pour le soin. Mais ce que Dieu m'a donné pour son œuvre est Le Kelinga. Donc, tout le plan, il y a... volume 2, il y a fruit de bimba. C'est-à-dire quand tu viens pour adorer le Seigneur, il te dit aujourd'hui tu vas m'adorer en écrivant. Mm. Et quand tu commences à écrire, c'est que l'Esprit libère en toi, tu te rends compte que c'est phénoménal. Nous à dire au a dit mm. a a il a il a a nous je peux, tu peux encore être euh, excusez, mais ce que je mon livre, Attention, il y a des choses Parce que moi, je ne connais rien d'autre que celui qui m'a tiré de la mort à la vie. Non, je ne confesse que le nom glorieux de Jésus-Christ qui a fait que je passe des ténèbres à l'éclatante lumière de sa gloire. Et quand on rentre dans cette gloire, on reçoit des choses qui peuvent étonner le monde et qui peuvent pousser les gens à dire, c'est y a quelque chose. Ça ne m'étonne pas, Nazan était à mon peste, mais Nazan était à Yes, il y a des gens qui disent a un gars qui est... Il n'y a pas de gars qui est le gars C'est-à-dire, Vous pouvez dire tout ce que vous voulez... Mon bonheur c'est de servir avec fidélité mon Dieu... Donc, moi je vais demander à ce Que vous allez me déplacer de vous... Et vous allez vous arrêter... Parce que ça est risqué Et coincé pour vous faire du Parce que tu as blasphémé contre l'Esprit de Dieu qui est sur moi... Et qui me conduit à faire ce travail... Merci papa, rendez-vous demain... Sans faute... Non, il y a une avant... Il y a avant... Église tous les miracle. Quand Dieu opère le miracle, c'est comme quand on demandait que Dieu libère Pierre. Mais le jour où Dieu libère Pierre, il arrive à la porte, il fait des éléments, les esprits à Pierre. Donc nous prions, nous croyons que Dieu nous a donné des richesses. Mais le problème, nous ne croyons pas à ce que Dieu élève en nous. Nous ne croyons pas quand Dieu agit. Et pourtant, tous les gens sont en train dire pourquoi. que je n'aime pas le flatter. Mais en Afrique centrale, même en Afrique, je dis que bah, je dire, qu les Congolais, ils ne richesse Souvent c'est l'étranger. Nous avons une valeur où nous sommes. Comme na solo Kinshasa, Nigeria, mais comme vous Kinshasa, on sent qu'il y a une puissance, on sent que c'est grand, on sent que et, et, c'est formidable. Suite, a... Donc, vous allez suivre la même réaction avec les passeurs Kippa, parce que les Congolais, tout le Bissona, bissonde. Je n'ai pas voulu perdre mon temps à poser ma question. Qui est derrière Eden? Pourquoi Eden? Nani Azotin d'ailleurs. Babilou a une saison. Ça me semble trop terre à terre. Tokenda et le Saint Esprit. Il est mort à confirmer mes thèmes à Pour sauver la vie, Jésus a donné sa vie. Nous sauver du sang d'Adam, il a laissé couler son propre sang. Là où le sang des taureaux et des boucs parlait en faveur des humains, le sang du divin, celui de l'agneau sans tâche a coulé pour mieux parler. Ô oh, éternel, toi qui écoutes le langage du sang, écoute celui de l'agneau immolé, qui crie jour et nuit en notre faveur. Victoire, salut, guérison, protection, force. Pardon, écoute, écoute, écoute le sang de l'agneau. Ce qui m'aube, il y a qui La moine à pâté et zangangouya ya kopé sa bon Niwe kota kite na banda kwa balen saye pouile makila eza la ki koukanda mongongo ya makila ooya li buele eko ki koba terebongo ya esu. Egypt liwe kota kite na banda kwa balisa ye mwa makila ifa laki koganga soki mongongo ya makila oyo ya bibwele eko ki kobate le ya ye Merci.